Est-ce que j'ai un os ici bon, On va en profiter pour voir s'il y a une queue une qui traîne dans dun dun dun Ok. Quel est votre âge Quel est votre âge Quel est votre âge Quel âge avez-vous Ah mince. Oh c'est moi ou. Négatif. C'est dans les deux pièces. C attends, c'est moi. Attends, c'est fou. Il est là ou quoi là Mais non, mais c'est drôle. Voilà, ici il y a une côte Ok, viens ici. C'est à peu près à ce moment là où il va venir, euh, il va commencer à être énervé. Ok. Ah oh. C'est ouf parce qu'il est dans les trois pièces. Ouais, ça sent le jumeau. Hein. Ça sent grave, le jumeau. Ouais, C'est pas moi qui vais aimer ça. Ok. C'est quand même. Ok, on va aller voir l'écran vieux jumeaux déjà euh, c'était des de roquettes euh... ah, mais j'ai a chaud hein. là ça va ça va ça va y aller là Ah non esprit il n'y a pas de température glaciale ça peut pas être les jumeaux ça peut pas être les jumeaux donc c'est esprit je colle à un MF5. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Oh le cours grand. Ah le cours grand. Il a changé, il a changé de pièce. Oh, oh le saligo. t'as vu ah, Puisque du bruit, il, il jette tout en fait. Ok. Et là, il s'exprime plus. Okay. J'ai jamais vu ça, il a changé de pièce. J'ai jamais eu. Ok, l'enquête est super intéressante. On a malgré tout trouvé. Ok C'est chaud je, je suis bougebé. C'est chaud. Le fantôme, il est... Euh, il a changé de place. Il est compliqué. Et alors même dans un espace... Euh, fermé, il est euh, genre... Euh, super chaud et déterminé. Ah Yes Orb Attends. Mais oui, mais Orb Sans deck Quoi Mimique Non Yokai Pas EMF Non Oh, cette enquête Oh, j'y crois pas Les yokai sont des entités banales, banaux, attirées par des voix humaines. Ils hantent très souvent des maisons familiales. Force, parler près d'un yokai risque de l'énerver et augmentera ses chances d'attaquer. Je vais pas y aller pour une photo. Ouais, d'accord. On a déjà pris des photos sympas. 1, 2, 3. On est bien là déjà. Juste voir là, ici. J'ai le principal. Pas enfin, tout ce qu'il faut. Allez On a tout ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut. Et incroyable Incroyable Cet esprit, cette enquête Cette créature du suspense et tout